Le premier souvenir que j'ai de, de lui, c'est à travers son film, à travers euh, son film Des morts. Et euh, moi, j'étais euh, étudiant euh, à l'époque euh, en philo, et je voulais venir voir ce film. Voilà. Et quand j'ai vu ce, ce, ce film Des morts, euh, disons, j'étais euh, tout d'abord totalement bouleversé. Et euh, je ne me suis pas dit, euh, c'est un bon film, c'est un film intéressant, c'est... Non, j'étais absolument euh, bouleversé. À partir de ce moment-là, je voulais le rencontrer. Voilà. Donc, bon, j'étais très jeune à l'époque. et Je, je l'ai rencontré. Euh, et mais euh, voilà. Donc, j'ai été un peu assistant. Euh, euh, monteur sur certains films qu'il a fait dans, des, dans les années 80 mais euh, c'est surtout disons ces, ces trois premiers films qui se trouvent justement sur ce dvd que je trouve euh, absolument remarquable. Tout d'abord c'est des films de jeunesse euh, qui demandaient à mon avis une énergie euh, vraiment incroyable, quoi. une énergie euh, qui dépasse euh, l'entendement. Euh, ces trois films sont vraiment chaque fois des, des, des, des, des, des, des challenges en fait. La folie son premier film euh, l'espèce d'isolement, comme ça, euh, tournant aussi à la, à la folie, donc euh, verse de noces. Bon, je trouve ça, évidemment, très très très beau bien sûr enfin euh, très pur dans le fond euh, les images étaient très euh, très épurées comme ça très euh... il y avait quelque chose évidemment qui, qui est en... enfin, c'était un scandale aussi voilà Nicolas donc son fils savait très bien que j'ai je, je, voilà, je, toujours été voilà j'ai voulu chaque fois disons montrer euh, le travail de son père parce que je l'aimais il m'a demandé de d'être de, de, présent justement lors de, de la colorimétrie mais ce que je voulais pas c'est euh, de corriger de façon euh, euh, trop digitale. Je, je pense qu'il fallait rester, disons, dans un cadre film et dès lors euh, corriger vraiment ce qui était possible de corriger à l'époque. C'était plutôt une correction assez subtile, hein. c'était très okay. subtil. Ça, ça, ça ne changeait pas du tout au tout, mais. Euh, parce que je pense au contraire que, surtout à cette époque, euh, bah, moi je réagis aussi un peu comme ça quand, quand je suis en train de filmer, c'est que euh, je tente d'arriver à l'image euh, que l'on veut au moment où l'on filme et pas se dire « oui, on verra après, on va changer mmh. ». Donc, à cette époque, je crois que c'était obligatoirement comme ça, avec le film. On ne pouvait pas se dire « on va corriger », parce que c'est très difficile à corriger. Donc, il n'y avait pas non plus euh, y avait pas matière à, à vouloir faire des, des corrections. quoi. Et puis, voilà, le correction, normalement, c'est le réalisateur qui le fait. Hein. Mmh. Donc là, on, on, il, faut être, il faut marcher sur les œufs, on doit être très modeste. On parle de lui aujourd'hui, mais personne n'a jamais parlé de Zeno euh, avant. Euh, ça a été des scandales de cette époque, mais après ça... Euh, Personne ne l'a cité, personne ne l'a montré, euh, parce qu'il n'était pas, disons selon moi, il n'était pas du tout euh, suffisamment reconnu. Je sais que le détail dans une œuvre d'art n'est pas un effet du hasard ou un, ou un fait suffisant à lui-même. Il est selon moi une, un résumé de l'ensemble. Si Les si ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.